Salut. Alors, pour commencer, je m'excuse si, euh, si vous entendez du bruit au cours de la vidéo parce que parce qu'il y, y a du bruit là où je suis. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel, mais ça va être plutôt euh, sur le surf Soft, on va pas rentrer dans les détails. Enfin, on va juste regarder pour euh, prendre euh, un rendez-vous sur euh, sur le site de la préfecture de Bobigny c'est à dire que par rapport au confinement là même si vous voulez récupérer euh, une carte de séjour qui euh, elle elle est prête il faut, faut prendre rendez-vous quand même à la préfecture, c'est du nouveau bon je vous dis pas pour une première demande et puis pour euh, renouvellement enfin naturalisation enfin tout ça alors euh, pour ça on va se placer ici euh, sur notre navigateur hein, peu importe le, lequel que vous utilisez on peut taper euh, remise euh, Bon, pour être plus clair on va se mettre sur, sur cette page là pour être plus simple hein, max hein. ok pendant qu'on arrive là on va se mettre là et puis on se met sur la page euh, simple ok et là on tape euh, remise euh... de toute façon ça déjà, ça vous avez déjà proposé remise des, des cartes de séjour bobini donc ça dépend là où vous êtes donc moi je, je le fais par rapport à la la préfecture de, de bobini parce que en ce moment c'est une préfecture qui est en général très chargée donc ce qui fait que les choses parfois sont un peu plus compliquées sur euh, cette préfecture, que je que bon, pff, par rapport au, au nombre de personnes qui a les autres aussi, c'est le même système en fait. Si vous êtes dans le dans 95 ou euh, voilà, ou 75, ou euh, ça dépend maintenant. Il faut aller sur euh, le départements où vous êtes. Donc là, on peut voir qu'il y, y a plusieurs. Euh, Plusieurs anglais plusieurs euh, sites donc on va prendre celui là prendre euh, un rendez vous euh, accueil service d'état de tac vous cliquez là dessus en général vous arrivez euh, ici ça c'est pour le pour choisir le service que vous que vous voulez que vous voudrez par exemple là c'est le renouvellement de, des titres de ce jour qui expire euh, entre le 6 et 15 juillet 2020 et puis vous avez pas mal d'autres euh, des euh, de options par exemple euh, demande de titre de séjour pour raison médicale demande euh, d'adhésion exceptionnellement euh, au séjour. Bon après il euh, y a plusieurs euh, choses, ça dépendra que ça dépendra du service que vous voulez. Par exemple, demande des documents de circulation sur euh, pour étrangers mineurs. Tout ça, ce sont des démarches que vous pouvez effectuer sur le, le site de, de la préfecture de Saint-Sénie. -Sain là, nous, c'était on, on a dit qu'on allait voir pour la remise. On, a, on va prendre euh, remise d'études de séjour, section Bobigny, bobini okay. Naturalisation, si vous voulez, vous aurez pu choisir aussi. Enfin, il y a plein de choses. Nous, on va rester sur euh, remise. Vous arrivez ici, là ça c'est un petit parcours il faut que toutes les, les, les étapes là que ça passe au à la couleur que vous allez voir tout à l'heure vous arrivez ici bon là si vous voulez il ya de la lecture si vous voulez hein. et là vous pouvez cocher cette case là veillez euh, cocher la case pour euh, accepter les conditions d'utilisation avant de continuer euh, les parcours de prise en prise de rendez-vous ok vous arrivez ici cocher sinon vous allez pas pouvoir avancer vous faites effectuer et là et euh, vous avez plusieurs guichets ça ce sont les guichets euh, en général la première enfin on va voir ça dépend donc nous on va tester sur le, le p si on teste sur euh, le m vous verrez ce que ça vous dit et plus souvent on, euh, on vous dit ça comme message il n'existe plus de plage horaire libre pour euh, votre demande de rendez-vous veuillez euh, recommencer ultérieurement donc ce soir les rendez vous sont pas encore euh, mis les rendez vous sont pas encore euh, mis et euh, l'organisation n'est pas encore euh, finie bon la plupart du temps il y en a donc là par exemple je peux faire terminer sur, sur ce, ce bureau là il n'y a pas et puis on on retourne là et là lorsque vous faites vous couchez cette case encore et vous faites effectuer une demande de, de rendez-vous ce que nous avons fait. on avait essayé avec euh, m on va ici avec n ok puis c'est bon là c'est le même message il n'y en a pas ce qui veut dire que il n'existe plus de plage d'horaire euh, libre pour votre demande de rendez-vous vous faites terminer vous retournez euh, à la page précédente vous couchez cette case encore vous faites une nouvelle euh, une nouvelle demande donc là on va essayer avec haut euh, parce qu'on avait ici avec n vous faites suivant étape suivante et pareil sur le haut il y en a pas aussi sauf qu'il euh, n'existe plus de plage dorée ok on fait terminer là ce que là on a plusieurs guichets on va les faire un après l'autre pour euh, il va avoir un guichet qui, qui va avoir des de places, c'est pas sur le premier coup. On dit qu'il n'y en a pas là. On avait ici avec le le haut. On va essayer avec le, le p. On fait su étape suivante et la même chose. étape suivante. Et là, là, là, sur le p, il y en a, il y en a pas mal. Vous voyez que. Voici les, les rendez-vous. Okay Donc si vous voulez, là c'est le lundi 15 juin, et puis le mardi euh, 16 juin, et le mercredi 17 juin, et le jeudi 18 juin, le 19 juin, et le 20 juin, et le 24 euh, juin. Donc normalement ça, il n'y a pas encore y a, y a, calculé. Mais dans le tableau, comment bouger la... là-dessus Par exemple là, lorsque vous voyez que là c'est complet, complet, complet partout. Que il n'y a pas de place, mais c'est à dire que là à 9h55, cette place à est libre. Si vous voulez euh, choisir ces, ces, ces troncs horaires là, vous, vous cliquez dessus et puis vous allez pouvoir entrer les, les informations que moi je vais pas pouvoir vous voyez s'y aller. Puis je vous laisser parce que là ce sont des informations confidentielles donc je vais pas vous les. Euh, et les, les, les montrer, donc ce qui fait que c'est comme la façon la base, c'est ça en fait. Vous trouvez un guichet qui voilà. Voyez, c'est nom, prénom et ta ta ta, ta ta ta Et puis tout ça, il faut les rentrer. Bon, moi je vais pas le rentrer avec vous. Et puis lorsque vous aurez fini, vous voyez que sur cette parcours, sur cette flèche là, on est là déjà. Ok, on est à coordonnées euh, personnelles. C'est vrai que tout le parcours, tous ces autres échelles, on les a déjà effectués. Ok, prise de rendez-vous, papa, là on est là. La dernière étape, il va falloir rentrer euh, vos informations personnelles. Donc, chose que je ne vais pas faire avec vous, et vous suivez les étapes. Donc, du coup, je pense que pour la prise de rendez-vous à la préfecture, c'est euh, comme ça. Smart Créal Tech vous salue.